Je me tourne donc vers Marie Chayeb, qui est docteur en théologie de l'Institut catholique de Paris, avec une thèse intitulée « Les textes eucharistiques d'Irénée de Lyon aux origines de la théologie sacramentaire ». Et vous comprenez tout de suite l'intérêt de Marie pour Irénée de Lyon. Euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'elle euh, a rejoint notre université, après avoir enseigné longtemps à l'Université catholique de l'Ouest, elle est arrivée à Lyon juste pour l'année Sainte-Irénée, la rédaction de la position auquel elle a participé, euh, et puis la déclaration par le pape François euh, au début de l'année de Irénée, docteur de l'Église, docteur de l'unité. Voilà, donc Marie n'a pas chômé depuis qu'elle est arrivée ici dans ses travaux sur Irénée. Euh, Au-delà d'Irénée, elle est spécialiste des pères anténicéens, comme ce colloque le montre, elle aime nouer dans son enseignement et sa recherche des problématiques contemporaines à la réflexion des pères, par exemple sur la question de l'inculturation. Euh, elle a créé un DU ici, Patrimoine antique et culture chrétienne, qui justement essaye de mettre en dialogue les pères de l'Église avec le patrimoine culturel antique de la région. Parmi ses publications, je citerai euh, une anthologie commentée des textes d'Irénée de Lyon, parue en 2011. Et puis, la coordination et donc la publication des actes des colloques de Caritas Patrum. Alors, je vois qu'il y a un petit délai de, de publication. Donc, euh, on attend la publication des Pères de l'Église et les esclaves. Mais il y a eu avant, donc, la publication des actes les Pères de l'Église et les barbares. Je ne sais pas si c'est une question actuelle, qui sont les barbares c'est une question actuelle. <rire> une question actuelle. Euh, les pères de l'Église à l'écoute du peuple, qui peut rejoindre déjà le thème de ce colloque, les pères de l'Église à l'écoute du peuple, c'est sous fidelium et discours autorisés durant l'Antiquité tardive. Et puis alors, une, une liste impressionnante d'articles et de contributions à des ouvrages collectifs, mais je laisse tout de suite la parole à Marie. Pour une, donc une intervention intitulée « Ressources pour la synodalité, les témoignages de Clément de Rome et d'Irénée ». Oui, parce qu'il n'y a pas que Irénée dans ma vie. Pour une fois, je... Ouh, le micro ne tient pas bien. Bon, bah, je vais le tenir. Il a l'air lourd, ça le fait... Oui, oui. Non, ça va aller comme ça. Alors, les textes antiques au sujet de l'organisation des églises ont été examinés avec le plus grand soin depuis le renouveau patristique, en théologie patristique, en dogmatique, en ecclésiologie en histoire de la liturgie, comme des réservoirs d'une grande fécondité pour la connaissance des premières communautés chrétiennes. La plupart du temps, le prisme de l'organisation des communautés a été abordé sous l'angle des distinctions entre les ministères et en particulier entre les ministres et les fidèles. Ceci a été particulièrement fécond, mais a peut-être laissé dans l'ombre parfois les modalités de collaboration entre les membres des communautés. Dans cette communication, je voudrais vérifier l'hypothèse que ces mêmes sources antiques recèlent également des informations éclairantes sur ces pratiques de coopération et de communion entre les membres au service des communautés locales, qui constituent donc une partie de la recherche autour de la synodalité aujourd'hui. Donc je me concentrerai sur cet aspect des relations internes et je laisserai de côté, même si ça va nous donner envie, mais ce n'est pas grave, on aura d'autres occasions d'ouvrir ces chantiers. Donc je laisserai de côté la collégialité entre évêques et la pratique des assemblées conciliaires pour réduire donc, le champ aux relations internes évoquées donc, par Clément de Rome dans son épître aux Corinthiens, nous sommes vers 96, et par Irénée de Lyon entre 180 et 200 dans son Adversus Cérésès. Donc ma question sera en quoi les relations internes dans les églises locales évoquées par ces auteurs constituent-elles une ressource pour élaborer une théologie de la synodalité aujourd'hui Alors je voudrais m'arrêter sur le mot ressource parce que je l'entendrai ici à la suite du philosophe François Julien qui l'a façonné en partie ici à Lyon à l'occasion d'une conférence qu'il avait donnée en 2016 à l'UCLI et qu'il a ensuite formalisé dans son ouvrage « Ressources du christianisme » qui est paru en 2018. Son propos était, je cite, « de dresser le bilan de ce que le christianisme a fait advenir dans la pensée. » Qu'a-t-il apporté, ou bien enfoui, en termes de « possibles de l'esprit ». Je trouve cette expression intéressante, « les possibles de l'esprit ». Et c'est aussi un passage de sa définition du mot « ressources » Euh, en comparaison avec le mot « racine » qui a retenu mon attention, je le cite toujours, « racine en reportant le regard en arrière en terre, tandis que ressource est productif parce que prospectif. Ressource appelle au partage. » Et plus loin, il évoque les ressources comme « disponibles à qui les explore et les exploite. » Cette définition me paraît tout à fait bienvenue pour répondre au danger de l'instrumentalisation ou de l'idéalisation de l'histoire. Elle correspond tout à fait au caractère inspirant, sans être contraignant, des ressources patristiques en matière de synodalité. Alors, la première question étudiée sera la question de la théologie des ministères. Donc, nous sommes donc en 96 environ, un conflit dans l'église de Corinthe vient d'éclater au point que l'affaire est arrivée jusqu'à Rome et que Clément, troisième épiscope de Rome, y consacre une lettre. Le conflit porte sur des presbutéroïs, le terme dans la lettre est équivalent et synonyme à épiscopoi, donc des presbutéroïs qui ont été déposés et remplacés par la communauté. Clément commence à longue lettre par les méfaits des rivalités et des querelles, mais il défend ses presbytres déposés, et à cette occasion, il développe la toute première réflexion théologique sur la nature des ministères que nous possédons, puisque nous sommes un petit peu en amont d'Ignace euh, qui vient d'être évoqué. Les premiers éléments saillants à relever sont ses arguments en faveur d'un ministère perpétuel euh, ou pérenne des presbytres épiscopes. Sa théologie du ministère au sein de la communauté a été analysée très finement, notamment par Jean Colson, spécialiste de Clément, dès les années 1950, qui est d'abord partie d'une double représentation possible de l'épiscope, Paulinienne, qui serait plutôt celle de Clément, ou Johannique, qui serait plutôt Asiate. Mais à partir de cette hypothèse, Jean Colson a lui-même fait évoluer cette distinction en la doublant d'une réflexion, cette fois culturelle. En 1994, lorsqu'il édite l'épître, en l'accompagnant d'une présentation qui exprime en, en fait un peu le, le sommet de sa, le fruit de toute sa recherche, il dépeint l'épiscope selon Clément et selon les Corinthiens en termes de divergence théologico-culturelle. Je reformule sa thèse très brièvement. À Corinthe, qui est une ville grecque, la communauté chrétienne est formée, selon lui, majoritairement de païens converti au christianisme. Or, dans les, cultures, dans les cultes païens, sauf quelques exceptions, comme très rares, comme les vestales, le fait d'être prêtre d'une divinité est une charge liée à une magistrature de la cité. On devient prêtre de tel ou tel culte pour un temps donné, comme ici à Lyon, pour le culte du sanctuaire des Trois-Gaules. Et les magistrats perdent cette fonction ou la rendent à la fin de leur mandat. Cette charge liturgique au sens grec du terme n'est donc pas ni liée à un enseignement, ni à une dimension morale, mais elle relève plutôt d'un service public. Si tel est bien le cas, il n'est pas étonnant que les chrétiens de Corinthe n'aient pas vu de difficulté à démettre des anciens pour confier leur charge à d'autres. Mais si la communauté de Corinthe se divise sur le sujet cela témoigne aussi que pour certains autres membres de la communauté, ce caractère temporaire posait problème par rapport au nouveau sacerdoce chrétien. Pour Jean Colson, la communauté chrétienne de Rome, qui est celle de Clément, est effectivement plutôt composée de juifs convertis, et même d'après lui de juifs de Jérusalem. La représentation du culte qu'il propose en leur nom, en quelque sorte, est pensée alors en termes de choix, d'élection par Dieu de façon durable sur le modèle de la tribu des Lévites dont la mission est de s'occuper des sacrifices au temple de façon pérenne. À la lumière de cette clé de lecture culturelle, les passages clés de la réponse de Clément à la situation de Corinthe s'éclairent effectivement. On peut lire ce passage. Oh là, c'est très gros <rire> du passage donc de sa lettre, chapitre 44, « Nos apôtres aussi ont connu par notre Seigneur Jésus-Christ qu'il y aurait querelle au sujet de la fonction épiscopale. » Sans commentaire. « C'est bien pour cette raison qu'ayant reçu une connaissance parfaite de l'avenir, ils établirent ceux dont il a été question plus haut et posèrent ensuite la règle qu'après la mort de ces derniers, d'autres hommes éprouvés leur succéderaient dans leur office. Donc, ceux qui ont été établis par eux ou ensuite par d'autres hommes éminents, avec l'approbation de toute l'Église, qui ont rempli leur office de manière irréprochable, avec humilité, avec calme, avec dignité, et qui ont longuement reçu le témoignage de tous, nous estimons qu'il ne serait pas juste de les démettre de leur fonction. Dans ce passage, Clément enchaîne les arguments en faveur d'un ministère stable, selon trois arguments majeurs, mais il y a énormément de commentaires sur ce, sur ce passage. Donc, premier argument, sur le modèle des apôtres qui n'ont pas été remplacés de leur vivant, les successions interviennent à la mort du prédécesseur. C'est un argument donc, de nature apostolique. Par ailleurs, ce ministère se confère avec l'assentiment de toute l'Église, dans, le, dans ce passage, l'argument ecclésial sur lequel nous reviendrons. Et enfin, s'il n'y a pas de reproche à leur adresser, la destitution est injuste, et ici intervient un argument de justice personnelle. Ainsi poussé à argumenter, Clément est le premier à rendre compte de sa foi concernant la nature pérenne des ministères dans l'Église. Dans un passage où il justifie sa théologie. » Alors là, nous sommes en 42.1. « Les apôtres ont reçu pour nous la bonne nouvelle par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le Christ, a été envoyé par Dieu. Donc, le Christ vient de Dieu, les apôtres viennent du Christ. Les deux choses sont sorties en bel ordre de la volonté de Dieu. » « Ils ont donc reçu les instructions et remplis de certitude par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, affermis par la parole de Dieu avec la pleine certitude de l'Esprit-Saint. Ils sont partis annoncer la bonne nouvelle que le royaume de Dieu allait venir. Ils prêchaient dans les campagnes et dans les villes et ils en établissaient les prémices. Ils les éprouvaient par l'Esprit afin d'en faire les épiscopes et les diacres des futurs croyants. Et il n'y avait là rien de nouveau car depuis bien longtemps, l'écriture parlait des épiscopes et des diacres. Il est en effet écrit quelque part. J'établirai leurs épiscopes dans la justice et leurs diacres dans la foi. Ce petit chapitre est d'une extrême importance pour la théologie des ministères. Il a fait l'objet d'une abondante littérature de recherche. Clément y utilise deux fondements majeurs. J'attire votre attention sur le très beau chiasme initial. Le premier fondement du ministère, c'est l'envoi en mission par le Père et le Fils. Donc le Fils envoie le Père, pardon j'ai dit l'inverse, <rire> mais vous suivez bien. <rire> le Père envoie le Fils, le Fils envoie les apôtres, et vous avez la même préposition « à Pau, qui est embrassée, hein, le Père et le Fils euh, au, au, au cœur du chiasme. Et puis ensuite on voit un décrochage, alors je l'ai manifesté sur, le, sur la diapo pour qu'on le voit bien, un petit décrochage qui signale une différence de niveau, même si cette différence est compensée par toute une succession d'arguments forts. Les évêques et les diacres sont établis par les apôtres qui les ont choisis. Cette terminologie met en valeur le ministère comme une mission qui ne vient pas de soi et qui implique une responsabilité de fidélité à l'envoyeur. Cette mission est fondée dans ces apos, la préposition qui remonte au fils et au père. Mais Clément veut également souligner la congruité de cet envoi en mission en l'étayant par une justification biblique. Donc en fait, il glose en l'occurrence Isaïe 60 17, où il voit une allusion prophétique au futur ministère chrétien. En changeant un petit peu les mots, mais... Mais il est important de souligner ce qui tient à cœur à Clément dans ce passage, « On ne démet pas un ministre. » Car il est envoyé en mission, ultimement par Dieu. Et sa charge relève d'une promesse divine exprimée dans les Écritures. Son ancrage judéo-chrétien est donc parfaitement clair, par opposition au raisonnement pagano-chrétien des Corinthiens, si on revient à la thèse de Jean Colson. Or, nous venons de voir tout de suite avec la communication sur Ignace une toute autre façon de rendre compte du ministère de l'épiscope comme représentant ou image du Christ ou bien comme représentant de son Église. Le passage, ce passage de Clément nous permet donc de constater que l'on peut tenir fermement l'option d'un ministère pérenne et se le représenter de façon variée. C'est sur cette diversité des représentations théologiques du ministère que je voulais attirer l'attention dans ce premier point. Savoir que les églises ont rendu compte des ministères selon plusieurs représentations théologiques est une précieuse ressource de l'âge patristique, inspirante et féconde. Et dans celle de Clément, la place de la communauté reste au premier plan. Dans son développement, à deux reprises, on peut reprendre le texte, je vous remets le même passage que tout à l'heure, hein, mais j'ai mis en, en rouge les, les passages qui m'intéressent. Dans, dans ce passage, il souligne que le ministère se confère avec l'approbation de toute l'Église. Cet argument ecclésial est à ses yeux très fort et fait partie des motifs qui empêchent d'exclure un presbytre épiscope. S'il a été choisi par l'exercice de ce que nous appellerons plus tard le sensus fidelium, il ne convient pas de revenir sur un choix assumé par l'ensemble de la communauté. Cet argument réclame donc que la communauté exerce son discernement en amont, avec soin, car elle reste en première ligne. La deuxième occurrence de ce sensus fidelium sous la plume de Clément se trouve à la fin du passage. Ils ont, reçu, pardon, ils ont longuement reçu le témoignage de tous. Donc une première ressource à exploiter serait donc que les communautés antiques ne formulaient pas un modèle unique des ministères destinés à la structurer. Mais au moins trois qui apparaissent dans notre première, dans notre première étude. Un service temporaire qui a été donc euh, pensé par les, par, par les Corinthiens, qui a été finalement rejeté rapidement pour ce que ce qui concerne les presbytres épiscopes, un service perpétuel pour les presbytres épiscopes selon une théologie de l'envoi en mission, illustrée par Clément, ou un service perpétuel selon une théologie de la représentation, illustrée par Ignace. Même s'il est vrai que la théologie de la représentation a fini par s'imposer avec le temps, l'épître de Clément donne à voir, contre l'image qu'il a parfois, qu'il existe de la diversité théologique dans les communautés primitives au sujet des ministères. Même si Clément récuse aux fidèles la possibilité de déposer leurs ministres en vertu de leur envoi en mission par plus grand qu'eux, il témoigne néanmoins de leur responsabilité dans le choix de ces mêmes ministres. Cet épître de 96 se présente donc bien comme une précieuse ressource pour penser une complémentarité des théologies du ministère pérenne, des communautés dans le, le rôle des communautés dans le choix des ministres et l'articulation de ce rôle avec l'envoi en mission par Dieu. C'est déjà une belle manne. Dans un deuxième temps, je voudrais proposer une lecture d'Irénée de Lyon dans le prolongement de cette théologie de l'envoi en mission élaborée par Clément. Nous progressons dans le temps, nous sommes maintenant après 180, peut-être dans les années 180, ici même, dans la communauté romaine, dans la colonie romaine de Lugdunum, où Irénée est aux prises avec la, les prédications déviantes des gnostiques. Après avoir exposé dans sa dénonciation et réfutation de la prétendue gnose au non menteur tout ce qui empêche de considérer l'enseignement gnostique comme chrétien, à l'entrée du livre 3. Irénée s'attelle à la question fondamentale « Où peut-on être sûr de trouver la vérité ?» Comment justifier que l'interprétation gnostiques des Écritures s'égare Et de façon ultime, qu'est-ce qui permet à Irénée de dire que sa propre exégèse est légitime Irénée expose ainsi la première réflexion théologique que nous possédions sur cette question de la transmission de la vérité dans un passage qui est une véritable pépite théologique que nous avons là, donc livre 3:3:3:1:1. Euh, le Seigneur de toutes choses a en effet donné à ses apôtres le pouvoir d'annoncer l'évangile, et c'est par eux que nous avons connu la vérité, c'est-à-dire l'enseignement du Fils de Dieu. C'est aussi à eux que le Seigneur a dit Qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise, et méprise celui qui m'a envoyé. Car ce n'est pas par d'autres que nous avons connu l'économie de notre salut mais bien par ceux par qui l'Évangile nous est parvenu. Cet Évangile, ils l'ont d'abord prêché. Ensuite, par la volonté de Dieu, ils nous l'ont transmis dans des Écritures pour qu'il soit le fondement et la colonne de notre foi. On peut méditer ce passage sans se lasser. Cette première page du livre 3 est un condensé de la conviction d'Irénée. Je vais reprendre... Briève, brièvement. Donc vous voyez que chez lui, la vérité, c'est l'enseignement du Fils de Dieu. Les mots sont choisis. Hein. C'est en tant que Fils de Dieu et Seigneur que le Christ a fait connaître la vérité. Mais Irénée affirme que nous n'avons pas d'autre accès à cet enseignement que par les apôtres. Et vous voyez, la, quand on les met en valeur, ça, ça, ça saute aux yeux l'importance de la présence des apôtres dans ce passage. La foi d'Irénée est apostolique. C'est-à-dire que lui-même est disciple de Polycarpe, disciple de Jean, et par son parcours personnel, il illustre déjà cette, ce fondement. Il fonde cette foi apostolique non seulement sur son expérience, mais également sur une parole du Seigneur pour lui donner plus de poids, d'où la citation de Luc 10, 16. Je trouve très éclairant de constater comment il se situe ici dans la même ligne en fait, que la théologie de l'envoi en mission chez Clément. Sous la plume d'Irénée, il n'y a pas de théologie de la représentation. En revanche, le fondement apostolique est très fort, et Irénée le manifeste par tous ses « pères et os », puisque le, le, ce passage n'est pas transmis en grec, donc c'est par eux, par les apôtres, euh, que nous connaissons la vérité. Ils sont un peu comme le pendant du « apôt » de Clément. Choisi par le Seigneur pour cette mission, et vous voyez la, la formule, il a donné le pouvoir, dédit potestatem, voilà, sur la première ligne, c'est bien donc par eux que se transmet la vérité. Cet enseignement, appelé l'évangile, la bonne nouvelle, ils l'ont d'abord prêché. Et effectivement, les départs missionnaires pour annoncer la bonne nouvelle et les premières fondations de l'Église ont très largement précédé, toute mise par écrit, de ce que nous appelons aussi les Évangiles, mais cette fois au pluriel, et qui désigne des ouvrages écrits. Les premières communautés ont donc été fondées sur ce témoignage oral et vivant qu'Irénée appelle la tradition qui vient des apôtres. Ensuite, par la volonté de Dieu, ils nous l'ont transmis dans des Écritures. Irénée met en évidence que la mise par écrit des Évangiles est seconde dans le temps, mais aussi dans la dynamique. En d'autres termes, ce qui permet de dire que le commentaire des Gnostiques s'égare, vous pourrait prendre plein d'exemples, par exemple le commentaire qu'il aime développer euh, au livre 1, le euh, commentaire de, du relèvement de la fille de Jaïr, qui pour les Gnostiques est une parabole du salut de Léon, sagesse, par Léon Christ, qui vient du plérôme. Si vous ne suivez pas, c'est plutôt rassurant. Donc, ce qui permet de dire que les, que les, les commentaires des Gnostiques s'égarent, c'est que les églises n'y reconnaissent pas la transmission qui vient des apôtres. En étant baptisé dans une communauté, le fidèle ne reçoit pas seulement les écritures, il reçoit également les clés pour les interpréter de façon cohérente avec l'ensemble de la vie de l'église, cette tradition tradition, c'est-à-dire dans ces termes à lui, c'est la transmission, cette tradition vivante qui fonde la communauté et qui n'est pas épuisée par l'écrit. Les, par les ainsi, c'est parce qu'ils ne sont plus rattachés à ces communautés que les gnostiques aux yeux d'Irénée se sont séparés de la tradition qui vient des apôtres et que leurs interprétations s'égarent, loin de la bonne nouvelle. On comprend ainsi pourquoi l'argument de la succession apostolique tient tellement à cœur à Irénée. Et c'est là que je voulais en venir. Je voulais insister donc, sur ce contexte immédiat afin d'éclairer le passage si célèbre qui a fait couler tellement d'encre de 3.3.1 sur lequel nous allons maintenant nous pencher. Ainsi donc, la tradition des apôtres qui a été manifestée dans le monde entier, c'est en toute Église qu'elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir la vérité. Et nous pourrions énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres dans les églises et leurs successeurs jusqu'à nous. Mais comme il serait trop long d'énumérer les successions de toutes les églises, nous prendrons seulement l'une d'entre elles, l'église très grande, très ancienne et connue de tous, que les deux très glorieux apôtres, Pierre et Paul, fondèrent et établirent à Rome. En montrant que la tradition qu'elle tient des apôtres, et la foi qu'elle annonce aux hommes sont parvenues jusqu'à nous par des successions d'évêques, nous confondrons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, constituent des groupements illégitimes. Et juste après, Irénée fournit donc la première liste connue des douze évêques de Rome, euh, jusqu'à l'évêque de Rome qui est de son vivant, donc de l'un, Clé, clément, que nous connaissons un peu, jusqu'à euh, Eleuterre. Cette page a été l'objet de lectures contrastées parmi les patrologues, je me limiterai à deux exemples de chaque tendance. Les uns y voient une institutionnalisation de l'évêque au sein de l'église locale et puis d'autres continuent d'y voir la succession comme fondement du ministère de l'évêque mais sans en tirer forcément une conséquence institutionnelle ou hiérarchique. Dans son article Où est la vérité Déplacement et enjeu, pardon, c'est l'autre, Déplacement et enjeu d'une question, le regretté Alexandre Fèvre considère que cette liste des évêques de Rome témoigne, je cite, d'un déplacement d'accent du doctrinal à l'institutionnel. Dans cette ligne d'interprétation, Irénée est lu comme impulsant une institutionnalisation de l'épiscopat, comme promouvant une hiérarchisation de la communauté sous l'autorité de la personne de l'évêque. On pourrait également situer André Benoît dans cette perspective d'interprétation, en tant que doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, il souligne, je cite, « le caractère ecclésiastique et traditionnel de la théologie d'Irénée ». Je cite toujours, « par son insistance sur la tradition, il trace la ligne de développement que suivra le catholicisme, sous-entendu par opposition au protestantisme ». Pourtant, d'un autre côté, Maurice Jourjon, professeur ici même à la faculté de théologie de Lyon, proposait une autre lecture. Pour lui, le but de cette liste d'évêques n'est pas de mettre en avant la personne des évêques, mais de signifier que la constitution fondamentale de l'Église repose sur la succession sans rupture. Je cite, « C'est une liste de noms, ce n'est pas un palmarès de grands noms. Tout compte fait, ces hommes n'ont de caractéristiques que leur succession. » Je trouve cette phrase très éclairante. Irénée insiste plus sur la succession que sur les évêques. D'autres auteurs, tels que Emmanuel Lann, lisent également cette page dans ce même sens. Et c'est dans cette dernière interprétation que je voudrais abonder, en attirant l'attention sur la continuité de cette liste à mes yeux avec la théologie de l'envoi en mission formulée par Clément. Les apôtres sont envoyés pour transmettre l'enseignement du Seigneur. Ensuite, les épiscopes et presbytres sont choisis pour manifester la transmission ininterrompue de la Bonne Nouvelle et des Évangiles. Mais je voudrais souligner que chez Irénée, la mise en valeur très forte de l'argument de succession n'empêche pas de développer une théologie de l'Église comme corps, comme organisme vivant, où la notion de communion reste mise en avant. Il revient à Michel Dujarier que je tiens à saluer très chaleureusement, d'avoir mis en valeur lors du colloque « Irénée ou l'unité en question » en 2020, ici à Lucli, les occurrences chez Irénée de l'Église comme « Sunodia » qui a été évoquée juste, juste auparavant par rapport à Ignace. La première occurrence présente l'avantage d'être attestée par un fragment grec. Elle évoque « Serdon » un gnostique qui fut, alors je vais aller directement à la fin de la phrase, qui fut retranché de la caravane des frères. C'est la, tradu la traduction de, de Michel, Michel Dujarier. « L'Église comme une caravane de frères est une image particulièrement bienvenue en contexte de synodalité. Elle porte un éclairage sur la dimension pérégrine de l'Église, en marche vers son Seigneur, et non pas figée sur son trésor intérieur. » Elle permet également de visualiser l'Église, selon Irénée, comme un organisme en mouvement, progressant dans le vaste monde et non pas comme se substituant au monde. Sa mission est de tracer un chemin et d'inviter à marcher avec elle vers Dieu, à la lumière de l'Évangile. Mais une deuxième occurrence, relevée par Michel Dujarrier, nous permet d'éclairer le débat autour de l'institutionnalisation, qui est notre sujet plus précis, cette deuxième occurrence est un petit peu moins assurée puisqu'elle n'est pas attestée par un fragment grec. Mais cependant, l'emploi du même mot latin, « conuentus », qui traduisait le synodia de la première citation, Et ce mot n'est employé dans la version latine de l'Adversus Ereses que dans ces deux seules occurrences. Donc Cela permet quand même d'émettre une hypothèse très solide. Il s'agit cette fois du statut de Paul, ceux qui n'acceptent pas celui qui a été choisi par le Seigneur pour porter hardiment son nom aux nations, méprisent le choix du Seigneur et ils se séparent eux-mêmes de la caravane des apôtres. Ab apostolorum conventu. Cette deuxième occurrence, donc pratiquement certaine, de l'Église comme sunodia des apôtres, donne à voir, et c'est précieux, Moins un génitif de propriété qu'un génitif de provenance. La caravane des apôtres, ce n'est pas la caravane qui appartient aux apôtres, mais la caravane qui a été inaugurée par leur témoignage et qui continue de porter l'évangile à leur suite en restant fidèle à ce qu'ils ont transmis. Mis en regard de la liste des premiers évêques de Rome, mais aussi de ceux de Smyrne et d'Éphèse, qui sont évoqués dans ce même chapitre par Irénée, notre passage du livre 3 permet d'étayer l'hypothèse de lecture selon laquelle Irénée ne semble pas tant s'attacher à l'institutionnalisation des personnes qu'aux liens ininterrompus par lesquels les épiscopes des communautés continuent de donner accès aux témoignages des apôtres. Ainsi, la belle image de l'église caravane des apôtres est la deuxième ressource que nous pouvons retenir de ce parcours. Une alternative intéressante, en tout cas, à l'image de l'église pyramidale. Je propose de terminer avec un cas particulier, celui de l'intelligence de la foi et du pouvoir d'enseignement chez Irénée. En fait, je voudrais voir si cette image de, belle image de la caravane tient la route. Dans une conférence publiée en 2020, Alexandre Fèvre, pardon, 2021. Alexandre Fèvre abordait rapidement la question de l'enseignement en ces termes à propos d'Irénée, je cite, « Les charismes sont encore chez Irénée l'apanage de tous les disciples, mais le charisme de vérité s'ancre avant tout dans la réalité presbytérale. Pour ceux qui veulent devenir disciples spirituels, il y a une nécessité. » « Écoutez les presbytres qui sont dans l'Église. » Alors, bien évidemment, cette assertion est tout à fait juste. Elle est étayée par une citation du livre 4, 26, 2. Mais je voudrais seulement attirer l'attention sur le risque que comporte la façon d'introduire l'argument. La, la phrase est construite en balancement entre « encore »,« mais » et puis entre le disciple et les presbytres. La phrase suggère qu'une évolution dans le sens d'une restriction est déjà en germe dans l'œuvre d'Irénée, à savoir que ce pouvoir d'enseignement commencerait à être réservé aux responsables de la communauté. Et on sait bien à quel point ultérieurement ce pouvoir a pu distinguer avec force enseignant et enseigné. Cette conviction d'Alexandre Fèvre est partagée également par son collègue Michele Coutineau de la même université, qui la formule peut-être encore plus clairement, je cite, l'évêque de Lyon considère que l'enseignement est une prérogative épiscopale, en se fondant sur le fait que la succession épiscopale est une garantie de l'apostolicité des églises et donc de leur authenticité doctrinale. » Fin de la citation. Lorsqu'on voit que cet, article, pardon, que cet article figure dans une revue consacrée à la question des laïcs, on comprend tout à fait, que le souci est de rechercher les sources de ce rapport de subordination des enseignés lorsque la naissance de la hiérarchie a fait apparaître comme en creux le laïka. Il n'en demeure pas moins que pour nous qui recherchons plutôt les ressources de la synodalité, ces deux formulations méritent d'être complétées. Alors, dans la version écrite, je le ferai avec trois arguments, mais ici je n'en garderai qu'un seul pour, maintenir, pour tenir le temps, c'est encore bien. Le, cet argument, alors nous l'avons euh, dans un beau passage, Et bien, qui est là. Euh, pour Irénée, les successeurs des apôtres ont la mission privilégiée de l'enseignement, c'est un fait. Irénée précise même que les apôtres voulaient, j'ai oublié de mettre les apôtres entre crochets là, c'est le livre 3. 3.1. Les apôtres voulaient que fussent absolument parfaits et en tout point irréprochables ceux qu'ils laissaient pour successeurs et à qui ils transmettaient leur propre mission d'enseignement. Mais cela n'empêche pas, Irénée, de mettre en valeur la maturité dans la foi que procure à l'Église tout entière, comme à chaque individu de bonne volonté, sa fidélité à la transmission. Comme pour Clément, la place de la communauté reste au premier plan chez Irénée puisque l'Église tout entière est présentée comme dépositaire de la tradition. » Nous avons un très beau passage là. « Tel étant la force de ces preuves, il ne faut plus chercher auprès d'autres la vérité qu'il est facile de recevoir de l'Église. Car les apôtres, comme en un riche cellier, ont amassé en elle, de la façon la plus plénière, tout ce qui a trait à la vérité, afin que quiconque le désire y puise le breuvage de la vie. » Oui, je, en fait, il faut que je finisse vite. Oui. Alors, dans ce beau passage, on voit qu'Irénée ne met pas l'héritage de la tradition en situation, c'est l'idée importante, je pense, en situation d'alternative. La tradition qui vient des apôtres, elle n'est pas détenue ou bien par les ministres ou bien par les fidèles ou l'Église. Irénée a été déclaré docteur de l'unité justement parce qu'il sait poser les grandes questions sans en faire des alternatives exclusives l'une de l'autre, mais en les mettant en communion et en convergence. Donc, cette tradition des apôtres, elle est euh, reçue et... et pardon, l'Église tout entière l'a reçue en héritage et les successeurs des apôtres ont reçu la mission de la transmettre de façon ininterrompue à titre particulier. Alors, je suis en retard, donc euh, je ne peux pas passer sur... Euh, il est... Il est mentionné dans l'histoire ecclésiastique de Zeb de Césarée, euh, la tenue de synodes en Asie au sujet de la question des montanistes. Donc, on n'a pas la preuve formelle qu'Irénée a connu personnellement ou a pratiqué euh, lui-même, je, je vous la mets là sans pouvoir la lire, euh, a pratiqué lui-même ce type de rencontre où s'exerce le discernement global de, de, de la communauté. Nous n'avons pas de preuve pour affirmer euh, qu'il en a tenu lui-même, mais on voit bien dans sa théologie que euh, l'Église tout entière est le lieu de l'esprit qui permet ce discernement euh, des, des, des doctrines. Dans cette Église communion, docile à l'esprit, il y a place pour les ministres, il y a place également pour les fidèles qui exercent leur intelligence et leur sens de la foi, ni les uns ni les autres n'ont à craindre qu'on les dépose de leur rôle spécifique, pour reprendre les mots de Clément. Je termine brièvement une petite conclusion avec une image. Si dans l'Évangile, il est enseigné qu'il ne faut pas raccommoder un vieux vêtement avec une pièce neuve, il serait sans doute tout aussi malvenu.